Lion et ascendant lion, dans votre horoscope de ce mois de mai, on, bien entendu, euh, la période taureau est là, hein, jusqu'au 20, le soleil va être au milieu du ciel, au zénith de votre thème, et donc va éclairer toute la partie de vous qui a des ambitions, qui a envie de réussir, qui s'accroche, hein, qui est vraiment persévérante, euh, dans son projet, dans ses objectifs, hein, euh, tout ça va être au premier plan et alors vous ne lâcherez pas prise, hein, ça je peux vous l'assurer, vous serez euh, même euh, parmi les plus accrocheurs, hein, euh, euh, jusqu'au 20 en tout cas. Le seul problème va concerner très certainement euh, ceux qui sont nés euh, début août, euh, avec évidemment la conjonction du Soleil et d'Uranus. Hein. Disons que ça va être... Euh, bah vous êtes plus ou moins prévenu, hein. il y a des changements, il y a des, des imprévus, euh, les choses ne se passent pas comme vous le désirez, et euh, vous êtes bien obligé de l'accepter. Après le 20, le Soleil va être en gémeaux, alors ça, ça va être très agréable parce que vous pourrez faire des projets. Euh, ce que... Peut-être vous faites hein, déjà, mais bon, euh, disons qu'à ce moment-là, euh, ces projets vont pouvoir prendre euh, un petit peu d'ampleur, que vous allez leur donner plus d'importance puisque hein, le soleil il est clair, il met en lumière. Et donc euh, bon, un projet pourrait être mis en lumière, une amitié aussi, même parfois vos amours, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Euh, donc ça va être une période vraiment sympa, hein, cette période des Gémeaux, euh, elle vous verra, euh, en plus de ça, l'amitié sera au premier plan, l'entraide, euh, vous pourrez montrer à quel point vous êtes généreux, ça fait partie euh, intégrante de votre personnalité, euh, et c'est vrai que le Gémeaux est important dans votre euh, dans votre zodiaque, à vous, euh, c'est un signe qui... Euh, parce que l'amitié est très importante pour le Lion, On va parler de mercure maintenant. Hein? Mercure, elle fait à peu près la même chose que le soleil, c'est-à-dire que elle commence le mois en taureau et elle le finit en gémeaux. Elle va rester en taureau du 1er au 11, et donc elle va appuyer finalement ce dont je viens vous parler, c'est-à-dire que ce sont des énergies mentales, cérébrales, intellectuelles, que vous allez mettre au service de votre désir, de réussir et de euh, les moyens que vous allez vous employer euh, pour euh, obtenir euh, ce que vous voulez. Et là on peut dire que <rire> avec Mercure en tous les moyens seront bons hein, euh, et vous aurez euh, vraiment des idées hein, pour euh, arriver là où vous voulez arriver, alors que ce soit pour vous ou pour euh, un proche, hein, c'est un petit peu la même chose puisque, enfin, c'est pas la même chose, mais Mercure gère vos proches, hein, euh, entre autres choses. Donc c'est très possible que vous soyez euh, euh, très investi, on va dire, dans euh, la carrière d'un proche ou dans les études de vos enfants aussi, hein, parce que souvent le lion euh, est un, un éducateur de, de première après le 11, Mercure sera en Gémeaux, un petit peu comme... Euh, euh, va précéder le, le soleil, et euh, donc ouvrir aussi euh, là des perspectives au niveau de vos, vos projets, de, de vos idées aussi. Euh, euh, disons que si vous avez besoin euh, d'idées créatives, avec Mercure en Gémeaux, euh, ben, vous aurez euh, vous trouverez hein, ce, dont, euh, ce dont vous avez besoin, euh, probablement pour euh, donc un projet, euh, un projet en cours. Euh, maintenant les amitiés aussi vont être sous euh, l'influence de mercure et que peut-être vous allez euh, non pas vous faire de nouvelles relations, mais euh, voir plus souvent certaines de vos relations ou certains de vos amis et peut-être que vous les ferez participer à ce projet, hein? ça n'est pas exclu dans la mesure où euh, il y a encore une autre planète hein, qui est en gémeaux, on va en parler tout de suite. Donc c'est de Vénus hein, que je parle, étant donné qu'elle est en gémeaux depuis le mois d'avril, et que ben là, tout ce mois de mai, elle va euh, ralentir, ralentir euh, et euh, bah, s'arrêter euh, le 13, avant d'adopter euh, une marche rétrograde. Donc dans sa progression, bah, elle va aller jusqu'au 21e degré euh, des Gémeaux, qui doit correspondre à peu près à ceux qui sont nés autour des 10, 11, 12 août. Et donc Vénus va être en très bon aspect euh, avec vous depuis les Gémeaux, donc ce qui montre que euh, bah, le projet ou les relations que vous entretenez, que tout ça vous plaît énormément, hein? vous êtes vraiment dans quelque chose d'excitant on va dire, mais il y a un souci, <rire> Vénus va être tout le mois en dissonance avec Neptune. Peut-être que ça n'aura pas d'effet sur vous, hein? mais il faut faire attention quand même à une espèce de... comment dire... Vous pourriez avoir des idées de grandeur, par exemple, ou si c'est une histoire d'amour, vous imaginez déjà la bague au doigt. Il euh, y, y a toute une dimension d'idéalisation, d'imagination avec Neptune qui vous fait voir les choses, qui peut vous les faire voir de travers, qui peut fausser un petit peu votre évaluation de la situation ou même votre, vos relations elles-mêmes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est un petit peu de, de recul, de lucidité si vous pouvez, de vous dire qu'il faut garder un pied au moins sur terre, et que bon, comme on est dans un, un signe d'amitié, que peut-être si vous parlez avec un ami de confiance, eh bien vous aurez des bons conseils et que vous pourrez traverser ce moment un petit peu plus facilement. Bon, cela dit, Neptune n'est pas vraiment en dissonance du avec vous, hein? c'est pas comme la vierge par exemple. On termine avec Mars, la planète des énergies. Et alors euh, en début de mois, hein, jusqu'au 13, euh, elle est op opposée à, à votre 3e décan. Donc il peut y avoir de l'eau dans le gaz, hein, que ce soit avec votre partenaire ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez, euh, ça ne se passera pas facilement, soit parce que l'autre sera perpétuellement de mauvaise humeur, euh, ou, ou cherchera à vous imposer euh, sa loi. Or, euh, c'est une chose qu'il ne faut pas faire avec le lion, il ne faut pas le prendre de front, euh, donc euh, je veux dire l'ambiance hein, euh, pourrait être un petit peu orageuse, euh, on va dire. Mais juste pour le 3e décan, hein, euh, ce n'est pas euh, du tout pour les autres. Euh, le problème étant que le 3e décan est celui qui reçoit justement les bons aspects de Vénus, euh, alors on peut aussi imaginer que la personne que vous avez rencontrée, ou que vous voulez euh, euh, aimer, ou avec qui peut se passer quelque chose en tout cas, que cette personne peut être rejetée par votre entourage. Euh, on peut ne pas l'aimer, ne pas l'apprécier, euh, pour diverses raisons. À partir du 13 mars sera en Poissons, hein, dans un signe d'eau, c'est pas forcément euh, la meilleure conjoncture qui soit euh, pour vos énergies, parce que vous aurez l'impression que ce que vous entreprenez euh, pourrait tomber à l'eau. Bon, simplement, euh, je veux dire, on est euh, avec les poissons dans un... Comment dire, dans des impressions, des sensations, des fausses intuitions parfois. Donc méfiez-vous, hein, euh, ne perdez pas confiance, en, en ce que vous êtes en train de faire, euh, parce que quelqu'un va vous dire mais non, tu te trompes, tu, euh, tu ne devrais pas faire ça, ça va pas marcher, ne vous laissez pas influencer. Ce Mars en poisson il a un côté euh, vraiment, euh, je dis pas qui vous rend influençable, mais qui vous met en présence de personnes qui vont chercher à vous convaincre euh, que vous devez faire euh, le contraire de ce que vous avez envie de faire ou que vous devez faire autrement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 au trente deux